Bonjour, je m'appelle Hélène et j'habite chez mes chats. Avec mes 7 chats, ma chienne et mon pigeon, je me déclare la reine des pipi Aujourd'hui, nous allons parler des litières et des raisons pour lesquelles ton chat a décidé de faire en dehors des litières. Car en connaissant la raison, eh ben, on peut résoudre le problème. La première chose que les gens me demandent quand je leur dis que j'ai 7 chats, c'est combien et la deuxième pour les gens les plus indélicats, c'est: "Oh ça doit puer chez toi. Tout à l'heure j'ai fait les calculs. J'utilise 35 litres de litière par semaine, ce qui revient à 140 litres par mois, ce qui revient à 1680 litres par an, et comme cela fait 10 ans que j'en ai 7, cela fait un total de 16 800 litres de litière. Et voici le stock de litière. Il faut compter à peu près un paquet par semaine. Allez, maintenant au boulot. Voilà, il y a 6 bacs à litière pour 7 chats. Donc je fais ça dans la cuisine. J'aurais préféré faire ça dans la salle de bain. Mais pour l'instant... Non... bien fait comme si on n'avait rien vu voilà je lave d'abord les bacs je mets du produit puis je laisse agir le produit comme ça il n'y a plus du tout d'odeur dans les dans les litières hein. là je lave je lave je lave je rince je rince je rince c'est qu'il y en a des bacs hein. pour moi c'est la, la plus grosse forvée ça les litières voilà et là, ah oh oui, oh et là, bam, partout. <rire> oh mon dieu. Déjà, tu galères à changer les lithiums. En plus, quand ça, ça arrive, c'est vraiment pas cool. Ça, c'est l'outil qui, pour moi, est devenu un indispensable. Et dernière étape, un coup partout. Pour mieux nettoyer les bêtises que j'ai faites. Voici mes conseils quand ton chat a décidé de faire partout sauf dans sa litière. Avant toute chose, vérifie qu'il n'a pas un problème de santé. Car ça peut être pour lui un moyen de te faire comprendre que ben, pour lui ben, ça ne va pas très bien. Voici Chico qui me fait pipi devant le frigo une fois tous les 6 mois et à chaque fois je marche dedans. Mais je fais ce qu'il faut et puis ça repart. Quand un chat fait pipi dans un endroit qui à la base n'est pas prévu pour, c'est qu'il a un message à te faire passer et qu'il compte sur toi pour l'aider à le résoudre. Le chat à la base est un animal très propre. Ça l'embête lui aussi d'avoir à faire ses besoins en dehors de sa litière. Donne-lui des endroits de repos où il peut être au calme, où il peut être serein, où il peut se reposer. Un chat est un animal qui dort beaucoup. Dans les sept nains, il serait dormeur. La litière doit toujours être propre pas de popo qui traîne. La première chose que je fais le matin, c'est que je fais la patrouille des litières et je retire tout ce qui a retiré. Les litières ne doivent jamais sentir mauvais. Le choix de la litière est important. J'ai certains chats qui n'aiment pas certaines litières du tout, ils y mettront jamais les pieds. Ça leur est très désagréable, l'odeur ou la texture ou qu'il y a quelque chose qui leur plaît pas. La nourriture est importante pour lui, il a besoin toujours d'avoir des croquettes à disposition car il aime bien les grignoter tout au long de la journée. Les chats n'aiment pas l'ennui Ils aiment jouer, ils aiment regarder par la fenêtre faire les concierges Après ils me disent tout Ils ne sont pas fans du changement Il leur faudra peut-être un petit temps d'adaptation Mais en général ça se passe assez bien Il ne faut pas les brusquer, il ne faut pas les frustrer Il faut juste les laisser s'adapter tranquillement Ce qui est parfois difficile Les chats comprennent et ressentent quand dans ta vie ça va ou ça ne va pas Parfois ça peut être source de stress pour eux Parle à ton chat, c'est important pour lui De temps en temps, quand tu le croises, n'hésite pas à lui faire un petit coucou, une petite caresse Ou quelque chose qui fait qu'il bah, est là, il est présent, il est avec toi Il aime ses instants de complicité, il attend que ça petit bonhomme, bah, sauf quand il dort Là, Il aime bien quand on le laisse tranquille Ne le frappe pas, ne lui crie pas dessus Ne l'asperge pas ou je ne sais quelle autre solution de punition ça sert à rien, ça sert à rien, ça résout absolument pas le problème. Au contraire, je pense même que ça l'amplifie. Sur ce, je te dis à bientôt dans une autre vidéo et bisous!